Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, émission qui nous apprend à parler correctement en anglais. Bon, ça y est, on a vu maintenant qu'il y avait un noyau dans une phrase et que dans un mot, il y avait une ou deux syllabes accentuées. Maintenant qu'on a vu ça, on va enfin pouvoir commencer à voir comment prononcer une voyelle. Pour les consonnes, attendez un petit peu, ça viendra. Aujourd'hui, on va commencer tout en finesse en voyant les diverses prononciations des voyelles en anglais et leurs différences. Alors oui, je sais, on a souvent tendance à croire en français comme en anglais qu'il n'y a que cinq voyelles a e i o u Mais le problème c'est qu'elles vont pas toujours se prononcer de la même façon. Du coup la question c'est euh, ouais mais quelle prononciation y a-t-il Est-ce qu'on pourrait faire une liste de toutes les prononciations possibles it might be true that there are six Alors oui, en effet, un A en anglais ne va pas toujours avoir la même prononciation. Un I non plus d'ailleurs. Par exemple, dans le cas du A, ben on peut le prononcer e, ou alors on peut encore le prononcer A. Du coup, vous l'aurez compris, il faut bien faire la distinction entre la graphie, c'est-à-dire ce qui est écrit, et la prononciation, ce qui est dit. Mais ça soulève une question, c'est-à-dire que comment je fais pour faire passer une prononciation à l'écrit à l'oral, je peux vous dire, ça se prononce e, mais à l'écrit, comment je fais alors, il y en a bien qui essaient de le faire de la manière suivante, par exemple pour le mot appo, ils vont écrire que ça se prononce a -po". Mais bon, c'est assez limite parce que, encore un français, il va à peu près comprendre, mais euh, un anglais, lui, il va lire e euh, p Eh oui. Donc, c'est là le problème. Comment je fais pour dire à un ami chinois comment prononcer un mot anglais Ah. Eh bien, dans ce but-là, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de créer un alphabet phonétique international. En anglais, International Phonetic Alphabet ou encore IPA. Encore une invention anglaise, ça pas Euh non, pas vraiment en fait, puisque l'idée de l'IPA provient de professeurs de langues français et anglais qui en 1888 Oui bon, ça va, 1888 c'est pas une date trop chelou à retenir non plus, hein Donc en 1888, ils se sont réunis dans l'ombre, en secret, pour tenter d'imposer l'IPA au monde dans le but machiavélique de pouvoir communiquer une prononciation à l'écrit. Oui, parce que d'ailleurs IPA en français ça donne happy pour Alphabet Phonétique International. Et du coup c'est marrant hein, parce que c'est exactement ce que dit un français quand il veut dire happy. Oui bon, euh, la prononciation des H, on verra ça plus tard. Et du coup ça a donné ça. Alors ça, c'est un petit peu le tableau périodique des éléments des phonéticiens. Bon d'accord, c'est un tableau qui n'est pas du tout périodique, il n'y a pas du tout d'éléments dedans, mais en même temps ça permet quand même de bien classer les sons. Mais pour l'instant, mettons de côté les consonnes et concentrons-nous sur les voyelles. C'est ce qui nous sera le plus utile pour les vidéos à suivre. Mais promis, on reviendra sur les consonnes un peu plus tard. Tous ces symboles barbares ont bien de quoi faire peur, cependant, rassurez-vous, on n'utilisera pas tout. En effet, l'IPA classifie les sons de toutes les langues du monde entier. Or, l'anglais, lui, ne va pas utiliser tous ses sons, mais seulement une toute petite fraction de tous les sons qu'on va retrouver dans le monde entier. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est uniquement les sons qu'on va retrouver dans l'anglais, et non pas le reste. Et notamment au niveau des voyelles, l'anglais en utilise peu, seulement 12 sur 30 au total. Mais mettons un petit peu d'ordre dans tout ça, parce que sinon ça va vite être le bazar. À partir de ce moment, si vous souhaitez simplement savoir comment prononcer les différentes voyelles, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, qui est une version courte de ce que je vais raconter dans la suite de celle-ci. Dans la suite de celle-ci, je vais m'amuser à classer les différentes voyelles en fonction de différents critères. Tiens, commençons par le « i » long, le fameux « i » qu'on retrouve dans « si »,« she » ou encore « keep ». À ne pas confondre avec le « i » français dans « li » qui lui est beaucoup plus court. Bon, lui, il est plutôt fermé comme type, parce que quand on regarde la bouche quand on prononce, elle est quasiment fermée. Regardez, « i »,« i »,« i, i". ». Mais c'est pas le seul à être dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va aussi retrouver d'autres voyelles, comme par exemple le « i » dans « pig »,« kick » ou encore « fish ». Lui aussi, il est fermé, mais pas autant, on va dire qu'il est préfermé. On va le mettre un tout petit peu en dessous. D'ailleurs, lui non plus, il ne faudra pas le confondre avec le « i » français dans « li » qui sera plus long. On retrouve aussi « ou » dans « book »,« foot »,« put », lui aussi est préfermé. Et Il ne faut pas le confondre avec le « ou » français de « cou » qui est beaucoup plus long. On retrouve aussi « ou » dans « food »,« dune »,« due » qui, lui, est complètement fermé. Et il ne faut pas non plus le confondre avec le « ou » français de « cou, qui est beaucoup plus court. Prenons ensuite le « e qu'on retrouve dans « French »,« bed » ou encore « sex ». Vous allez dire que j'ai choisi les mots d'exemple et vous aurez raison. Alors attention, celui-ci ressemble énormément au « et » français dans « sec ». Cependant, il est un tout petit peu plus court. Lui, il n'est pas tout à fait fermé. Mais on ne peut pas non plus dire qu'il soit totalement ouvert. Du coup, on va le mettre en dessous. Ensuite, on va retrouver mon préféré, « e », qu'on appelle plus communément « choix ». Vous pouvez vous moquer de lui, cependant, lui, il aura le droit à une vidéo rien que pour lui tellement exceptionnel. Ouais, je sais, ça marche comme ça, c'est tout. On va le retrouver par exemple dans le mot « et Il ne faut pas le confondre avec le « e » français de « seul », qui est beaucoup plus long. « e », lui, est un peu plus fermé que « e ». Du coup, bah, allez, on va le mettre là, tiens. « Quant au son « a », on va le retrouver dans des mots comme « but »,« feu ou encore « neus ». Et attention, là aussi, il ne faut pas le confondre avec le « e » français dans « beurre ». Oui, en effet, il faudra un petit peu plus ouvrir la bouche pour bien faire la distinction entre le son « e » dans « beurre » et le son « a » dans « but ». Au final, on peut remarquer que « a » c'est exactement la même chose que « a » mais en plus long. C'est pour ça que du coup, on va le mettre ici, tiens. On va aussi retrouver le son « o, comme par exemple dans les mots « hot, fog ou encore low. Attention, lui, il ne faut pas le confondre avec le O français dans dog. Or, lui, il n'est ni ouvert ni fermé, comme les autres. Du coup, bah, on va le mettre sur la même ligne. Ah tiens, on va le mettre là, par exemple. Donc au final, vous l'aurez vu, on a plus ou moins deux lignes de quatre voyelles chacune et chaque ligne représente le niveau d'ouverture de la bouche. Bon allez, admettez, hein, vous le voyez venir... On a une première ligne pour les voyelles fermées, on a une deuxième ligne pour celles qui ne sont ni fermées ni ouvertes. Bon, à mon avis, on va avoir une troisième ligne euh, rien que pour les voyelles ouvertes. Hein. C'est par exemple le cas de « a » qu'on va retrouver dans « cat »,« sad » ou encore « stand ». Attention, lui, il ne faut pas le confondre avec le « a » français dans « pat ». Il faut un peu plus fermer la bouche et relever la langue. Lui, il n'est pas tout à fait ouvert, mais presque. On va dire qu'il est pré-ouvert. Ensuite, on a aussi le son « a » qu'on retrouve dans des mots comme « bass love, ou encore punk. Attention cependant à ne pas le confondre avec le A français dans Pat, le E français dans beurre, ou encore le O français dans dog. Pour produire cette voyelle, c'est très simple. Prononcez un E comme dans beurre, mais ouvrez un petit peu plus la bouche et faites plus court. Le son A, lui, est pré-ouvert aussi. Le son A, quant à lui, va se retrouver dans des mots comme corps, glace ou encore band". Car glace répandre. Attention cependant à ne pas le confondre avec le A français dans pat. Pour cela, prononcez un A, mais agrandissez un peu plus la bouche, rétractez la langue et faites plus long. Le son A, lui, n'est pas préouvert, il est complètement ouvert. Et pour finir, le son A, qu'on retrouve par exemple dans les mots DOG, SOFT ou encore langue Attention cependant à ne pas le confondre avec le O français de DOG. Pour le prononcer, prononcez un O, mais en ouvrant un peu plus la bouche. Le son A, ah, lui, est préouvert. Bon voilà, maintenant qu'on a une belle classification de nos voyelles par ligne en fonction de l'ouverture de la bouche, on pourrait les classer par colonne aussi. Je sais pas moi, en fonction de... Allez, soyons fous La position de la langue, par exemple. Dans la première colonne, on va retrouver les voyelles que l'on appelle antérieures. Ce sont les voyelles pour lesquelles la langue sera située à l'avant de la bouche. Regardez donc. I, E, A. Dans la dernière colonne, on va retrouver les voyelles que l'on appelle postérieures, c'est-à-dire pour lesquelles la langue sera en retrait dans la bouche. Observez donc. ou en A, A. Et entre deux, on retrouvera des voyelles quasi-antérieures, comme par exemple, E. Ou encore des voyelles centrales, mais voyez plutôt. A, A, A. Et pour finir, des quasi-postérieurs, comme par exemple E. Et paf, ça fait un joli diagramme Et ce qui est super pratique avec ce diagramme, c'est qu'on voit tout de suite comment prononcer une voyelle qui est placée dessus. En plus, si on regarde bien, ce diagramme il doit nous rappeler une forme assez particulière, la forme d'une bouche. Ouais, si, regardez bien, vous allez avoir la bouche. Ouais, regardez, si, si, elle y est, hein. Et donc, sur l'axe horizontal, on verra la position de la langue pour prononcer la voyelle, donc soit vers l'avant de la bouche soit vers l'arrière de la bouche, et sur l'axe vertical, on verra le niveau d'ouverture de la bouche qu'il faudra pour prononcer la voyelle. Soit ouvert, soit fermé. Mais bon, là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il manque un truc, hein... Ah, je sais pas quoi... Euh... Ah si, si, si La visualisation de l'ouverture de la bouche. Oui, parce que la bouche peut quand même s'ouvrir de deux manières différentes. De façon arrondie, comme ça, et de façon non arrondie, comme ça. Dans les voyelles arrondies affichées en rouge, vous retrouverez ou OU, en A Autrement dit, toutes celles dans le coin supérieur droit Pour prononcer le I Placez votre langue en avant de la bouche Sans arrondir les lèvres Puis, refermez un peu la bouche Sans totalement la fermer Puis, prononcez I Pour prononcer un E Ouvrez un peu plus la bouche Placez votre langue un peu plus en arrière Et prononcez I pour prononcer un OU. Cette fois-ci, en arrondissant, gardez la même ouverture de bouche et placez votre langue un peu plus en arrière et prononcez O pour prononcer un OU. Gardez l'arrondissement mais refermez un peu plus votre bouche, placez votre langue le plus en arrière possible et prononcez OU pour prononcer un O. Gardez l'arrondissement et gardez votre langue le plus en arrière possible. Cependant, attention toutefois à ne pas l'avaler. Ensuite, ouvrez un peu plus les lèvres que ce que vous avez déjà fait auparavant et prononcez en. Pour prononcer un e. Cette fois, sans arrondir, placez votre langue au milieu de votre bouche et ouvrez un peu plus les lèvres pour prononcer un. Pour prononcer un a. Ce sera la même chose, mais en plus court. Mettez votre langue un peu plus en avant et ouvrez un peu plus les lèvres pour prononcer a. Normalement, lorsque vous prononcez a, votre bouche doit être totalement décontractée. Elle doit être en position neutre et cela ne doit pas vous demander d'effort. Vous pouvez donc ainsi prononcer un joli a. Pour prononcer e, toujours sans arrondir, placez votre langue un peu plus en avant et ouvrez un peu plus la bouche pour prononcer e. Pour prononcer un a, toujours sans arrondir, gardez votre langue là où elle est, mais ouvrez un peu plus la bouche pour prononcer a. Pour prononcer un e, toujours sans arrondir, placez votre langue un peu plus en arrière et refermez votre bouche pour faire e. Pour prononcer un o, toujours sans arrondir, refermez un peu votre bouche et placez votre langue totalement en arrière pour faire o